Pour les fêtes de fin d'année, Alcim Climatisation vous propose une offre spéciale pour Noël. Profitez de notre pack brasseur d'air avec l'installation d'un climatisateur A3+, 9000 BTU Wi-Fi à partir de 529 euros. Avec Alcim Climatisation, vous avez aussi la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Alcim Climatisation, une avance dans l'air du temps. Alcim Climatisation, 0690 76 82 67, www.climatisation.gp